Alors, sur mon compte Instagram, je n'ai que 519 followers. J'ouvre donc l'appli Fira Like lien en description. Je valide ce message à droite et je préfère la mettre en anglais aussi. J'accepte ensuite leurs conditions de confidentialité et je me connecte. Je te suggère ici d'utiliser un de tes comptes secondaires. Ok, on est connecté et on nous affiche cette petite page. On va donc direct cliquer sur Get Coin pour gagner des points en followant, likant et commentant des posts. Ces points seront convertis ensuite en followers, likes ou commentaires pour nous-mêmes. Alors, je choisis followers et je vous conseille de configurer l'anti-bloc pour limiter les blocages de votre compte Instagram. Je laisse donc la configuration par défaut et j'appuie sur autofollow pour que mes points se gagnent en automatique. Une fois donc que j'aurai assez de points. Je vais cliquer sur order pour commander des followers pour n'importe quel compte en cliquant en haut à droite et en mettant son pseudo ou pour moi-même. En cliquant sur un post, je peux aussi choisir d'en augmenter les likes et commentaires. Mais je vais prendre des followers et cliquer sur request et followers. Et si on utilise ces points followers pour avoir des followers naturellement. Donc si tu gagnes des points avec des likes ou commentaires, ils ne pourront être utilisés que pour recevoir des likes et commentaires. Là je vais donc valider ma commande, puis cliquer sur track orders pour la surveiller. On va donc attendre qu'elle soit terminée. Là c'est bon et apparemment on a même reçu 55 au lieu de 50. On retourne donc sur notre Instagram et on constate qu'on a même reçu plus de 60. Tu as ici la confirmation que l'application marche donc je te laisse le soin de t'en servir.